<rire> Salut Au revoir mmh. <rire> Non, je déconne, c'est un prank. Il y a une caméra cachée. Enfin, vous êtes la caméra cachée. Bon, bah maintenant c'est parti pour mon setup. Hein, pour mon bordel, voilà. Donc, euh, je vais vous présenter un peu de tout. Voilà, je suis content. Il y a des papiers, si vous avez... Donc, déjà, on va... Alors ouais, ouais, mon fauteuil d'ailleurs, je veux dire, la marque, je ai aucune idée, je l'ai trouvé sur le banc, quoi. Et je crois que c'est ma mère qui va l'acheter pour 20 ou 10 euros. Du coup, on va aller bien attendre sur la grosse machine. Voilà, la belle machine. Ça, c'est un câble pour connecter la belle PS3 que je tue suis que jamais. Surtout pour ne pas jouer en tête avec. Voilà, du coup... Ah Du coup, on va le faire tourner un peu. Voilà, <rire> je peux tourner que ça. Du coup, on l'a euh, comme carte. Alors, attendez... Un peu perdu du coup, je peux regarder mes notifications. Du coup, <rire> alors ne regardez pas ce qu'il y a marqué ici parce que vous l'aurez dans la description. Si en cas de doute, je fais des conneries de faute autographe et de prononciation dégueulasse. Donc, nous avons comme processeur un AMD Ryzen 5i. Ouais, un 5i. Euh... Ouais, bah attends, Darko, comme toi Du coup, un AMD Ryzen 5 ouais, pour les anglais qui est euh, forcément euh, un bon processeur, mais euh, je sais que Intel c'est encore mieux. Mais c'est le site Top Achat qui m'a mis ça, donc bon, voilà. Alors évidemment, on va me dire, mais Go, tu aurais pu faire un changement d'option Oui. Mais le problème, c'est que c'était un PC sous 24 heures et que Top Achat proposait. Du coup, j'avais 1000 euros et euh, du coup, bah, si j'avais le droit des options, bah, j'aurais pu faire. Malheureusement, non. Ils ne sont pas comme ça. Ensuite, nous avons comme carte mère un MicroStar International Go. Voilà, c'est nul. Nous avons euh, 16 G.O. de mémoire vive dans ce groupe idule. Hein. c'est cool, hein Voilà. Putain de merde, qu'est-ce que je fais de ma vie Avec, euh, avec euh, des barrettes de Corsair euh, de 8 G.O. qui sont euh, pratiques, hein, parce que je crois que euh, le noir, les cartes mémoire c'est important. Et euh, aussi que 16, tu sais, c'est quand même beaucoup. Il peux avoir que 4 ou 8. Voilà. Euh, ensuite, nous avons comme carte graphique Un Nvidia Chef Force GTX 1060 JGB Gigabit, si vous voulez Qui est euh, un bon, une belle carte graphique Alors évidemment, je me suis fait baiser Parce que euh, quand j'ai vu qu'ensuite, il y avait un euh, revanche, qui était gratuit avec euh, la nouvelle carte graphique bah, j'avais mal au cul Parce qu'en plus, il euh, y avait Rocket League qui était offert Donc bon, moi je me suis dit Mais Hugo, pourquoi tu veux acheter un PC alors que tu as déjà la carte T'as déjà le jeu. Donc, du coup, il fallait que je trouve un autre moyen. Qui était, bien sûr, de faire un copain. Donc, Marc, si tu fais un coucou, c'est grâce à C'est grâce à mon PC que tu puisses avoir un jeu et que tu puisses t'amuser tout seul. Ensuite, comme disque dur, un disque dur, euh, un TO, euh, c'est Un 3TO. Et une carte SD, euh, tout ça. Voilà. Tranquille. Ensuite, nous avons un Color Master Technologique pour le clavier. Attends, je te montre maintenant parce que ça sert plus à rien. Attends, une minute. En plein vidéo, Darkos me fait chier. J'arrive. Je termine un truc mon clé. Mon okay. Voilà. Le clavier, c'est un color master, euh, s'appelle Technologic Master Light L combo. Donc euh, vous voyez il y a eu un temps-ciel. On aurait la miniature de Gaming 13. Le clavier est super bien. Euh, sur le site top achat, on peut, peut l'avoir directement asserti. Après, euh, je pense qu'il y a certains claviers qui le font pour ce genre de clavier c'est pratique pour jouer et euh, pouvoir euh, jouer pendant la nuit parfait on va passer à la souris et au tapis de souris et au crotte y a un 1€ que j'ai offert c'est en venant avec euh, le clavier qui est aussi un color, -color master euh, très joli très sympa avec les touches ici bon évidemment c'est euh, pour trois tiers ou pour gaucher je sais pas comment on le joue je pense moi ouais, c'est plutôt trois voilà c'est plutôt trois et donc euh, le problème c'est que moi je suis gaucher du coup bah, ça euh, soit sera inutile pour moi donc ça craint un peu, mais il est bien. Le casque qui est certes pourri, mais qui est, qui est bien, qui est un total Beach édition MLG. Voilà. Du coup, c'est un PX22. Donc c'est le premier casque que je voulais prendre parce que c'était pour euh, m'amuser sur PS3 et que malheureusement la PS3 est partie. Là. Alors comme écran, nous avons HP 23 2310i. Donc euh, il y a, est c'est un 16 9 e comme vous pouvez voir. Voilà. Ensuite, l'autre écran que j'ai acheté, c'est euh, de la compagnie Asus, qui est la VE247. Un bon écran que j'ai pris, parce que euh, au début, je me suis dit, un SES pourquoi pas, c'est encore mieux. Il y a ça, là. Il est caché par le fauteuil, évidemment. Voilà. Donc ça, c'était mon second écran, là. Et euh, maintenant, c'est devenu Switch, et du coup, regardez. Je vais faire un gameplay à Mario. Non, alors maintenant on va parler aussi de la petite webcam qui est un Logitech C270. Alors évidemment euh, je sais qu'il y a certains youtubeurs qui euh, sont plutôt avec, un autre, euh, avec une autre webcam qui est euh, 920, un truc comme ça, et euh, que c'est parti pour les streams. Après j'ai essayé, elle est pas trop dégueulasse pour les streams aussi. Donc euh, c'est la moins chère aussi. Enfin la moins chère mais c'est aussi de bonne qualité. Donc voilà, dans tous les cas vous êtes seul. Bon bah, du coup je sais pas quoi dire à part juste dire.. Euh Ma chambre voilà bon bah du coup je vais parler un peu des figurines que euh, pour Noël voilà ça fera un petit bonus bon du coup on va parler de la, de la grosse surprise voilà ah, ça c'est mon crash d'écoute. Ouais. du coup c'est un crash d'écoute euh, très sympa, très, euh, très stylé fait par euh, First Four Figure qui est euh, un site euh, américain je ne sais plus quelle langue et euh, ils font des très belles figurines comme celle-là euh, Maintenant, là, c'est là que vous allez être choqué, du genre, mais dis-moi cette figurine de Kirby de Métana qui est là-bas là. Tu vas me dire, ah, oh, mais elle doit coûter au moins 10 euros ou 20 euros. Oh là là. Alors, évidemment, caméra. <rire> voilà. Euh, du coup, pour euh, ces figurines, ces deux figurines là, ça vaut un peu la peau du cul parce que ça vient au Japon. Et euh, comment dire, j'aime ai, bien ces figurines parce qu'ils sont mignons. Du coup, elles vont coûter 69 euros. Voilà donc euh, certes euh, j'ai mal au cul mais au moins c'est joli et c'est bien fait. Donc voilà y a, après il y a plein d'autres euh, trucs intéressants qu'on peut mettre, par exemple un nouveau chapeau et des trucs comme ça. Alors oui ça c'est cassé parce que c'est euh... Oui c'est moi qui ont fait de la merde. C'est même pas euh, chronopost pour une fois. Bon bah voilà, c'est bon, j'ai tout fait la visite, à part que là c'est bien sûr le truc de Sonic Force, mais voilà, tout est dit. Alors il y a juste dans la cette euh, télé là, euh, Samsung. du coup, euh, cet écran là c'est bien un achevé. Un enfin, Samsung, je dis des conneries. Du coup, vous savez tous euh, sur mon PC, vous aurez tout dans la description le PC, le clavier et un peu tout. Alors, évidemment, c'est juste, je passerai juste les noms après pour faire les recherches des noms, etc. Et pour chercher le prix, le brochet, etc. Je vous laisse chercher. J'ai cherché ça sur Topachat, ça je sais pas combien ça va coûter, mais ça ça va coûter quand même. Moi cher que le clavier, ou à peu près même prix qu'un clavier. Et euh, puis voilà. Maintenant bah dégage, s'il te plaît. <rire> me prends pas en photo, comme Darko's. Allez, salut. Laisse un like et abonne-toi. J'ai mal. Tu peux arrêter, s'il te plaît